Salut à toutes et à tous la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui sur Planet Coaster pour notre quatrième vidéo Sur le parc d'attractions tropical, j'ai super bien avancé, je suis trop content Quand je pense vraiment qu'au départ il n'y avait rien et aujourd'hui, euh, bah, voilà c'est tout le temps pareil à chaque fois que tu crées un parc C'est qu'au début tu pars de rien et au final quand tu te retrouves à, à rajouter de plus en plus de trucs bah ça, ça fait quelque chose, ça fait quelque chose, ça met le baume au cœur, ça met le sourire Les amis vous avez vu le titre aujourd'hui, on va ouvrir aux visiteurs le parc en avant première Puisque nous avons deux coasters qui sont bah, terminés euh, Donc c'est vraiment euh, vraiment cool, on va leur ouvrir Mais pour pouvoir ouvrir le parc aux euh, visiteurs, eh bien, il va falloir évidemment... Euh proposer des services parce que les coasters c'est bien beau mais il faut absolument des toilettes, il faut quand même pouvoir boire et manger un petit peu donc voilà, je vais vous montrer avant toute chose ce que j'ai fait en off, alors vous l'avez vu ici j'ai fait ici un clin d'œil à Sons of the Forest, le jeu Sons of the Forest puisque nous sommes rescapés d'un crash d'hélicoptère et que je rappelle que le parc d'attractions s'appelle Sons of the Green Hell Forest, bref donc, clin d'œil à ces jeux de survie. Et donc, j'ai fait le lieu de crash d'hélicoptère. À voir par la suite, parce que pour le moment, on ne connaît pas encore le jeu Sons of the Forest. Mais en fonction, on pourra faire différents clins d'œil au jeu euh, lorsqu'on en aura. Donc, ça pourrait être assez sympa. Donc, j'ai rajouté du végétal ici. Un petit emplacement là, de type euh, verdure. C'est là qu'on va pouvoir mettre, je pense, des tables et des bancs et des chaises pour pouvoir manger, tout simplement. J'ai rajouté ici, j'ai profité de... Bah, j'ai rajouté de l'eau, quoi. J'ai profité euh, des... Euh... Des creux qu'on a pu faire pour créer un nouveau euh, un nouveau plan d'eau en plus de celui qu'on a là. Donc qui va nous permettre soit pour le rafting, soit pour les bûches, enfin bref tout, pour les attractions aquatiques. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'abord la file d'attente, la cascade. Donc ici j'ai rien retouché, on a toujours cette magnifique cascade. Toujours voilà, jusqu'ici c'est vraiment toujours pareil. Par contre, à partir d'ici c'est là que ça va changer. Alors j'ai commencé à rajouter des petites lumières mais c'est pas fini. Là je mettrai des murs, je pense que je mettrai des murs par ici. J'ai écouté ce que vous m'avez dit et donc j'ai ajouté des grillages ici Et c'est vrai que c'est pas trop mal Donc voilà pour la file d'attente c'est quand même plus sympa d'avoir les grillages Donc j'ai enlevé les jets d'eau euh, sur eux Voilà Hop j'ai rajouté euh, une cascade d'eau ici Et j'ai changé le layout Je vous ai écouté également comme vous pouvez le voir Je vous ai écouté et j'ai rajouté des splash Ce que vous m'aviez expliqué Alors dites moi si c'est euh, ok ou pas Moi j'aime bien euh, Je vous ai écouté donc j'ai rajouté un, un nouveau splash ici Tranquillement. Et puis un deuxième splash ici J'ai changé les jets d'eau J'ai ajouté une animation avec un requin Et ça fait quelque chose de plutôt sympathique Voilà après la file d'attente ça n'a pas changé Et l'intérieur ici ça n'a pas changé J'ai juste rajouté donc, euh, Et bien des, euh, des lumières Voilà c'est pas fini bien sûr Mais euh, voilà on avance vraiment plutôt pas mal Ensuite ce coaster là, j'ai fait le bâtiment J'ai commencé le bâtiment Alors on a déjà la, la file d'attente que j'ai donc euh, refait euh, euh, au propre ici Donc qui commence là, jungle On passe par ici, on passe sous, un, sous une caverne, sous une grotte hein, Artificielle bien sûr, hein. c'est du papier mâché Voilà on est dans la jungle, tac tac tac, on fait la file d'attente Et là vous voyez il y a l'entrée du parc juste ici L'entrée des parcs qui sera juste là Donc on verra les gens et tout Donc euh, là quand tu es dans l'entrée du parc tu vois la file d'attente Tu vois le coaster qui passe là Wesh comme il est rapide Attends j'avais zappé qu'il était aussi rapide que ça What je, je croyais que j'étais en J'ai cru que j'étais en x2 Ah non c'est juste que j'étais pas prêt quoi Oh c'est fou Bref donc voilà pour la file d'attente Ça fait une, une belle petite file Je vais mettre le jeu en pause Ça fait une belle petite file Tac tac tac tac On arrive on monte ici euh, Là je pense que je vais euh, pas mettre de pilier Je pense que je vais mettre euh, Je vais augmenter le, le, le terrain ça, Je mettrai des pierres je mettrai des pierres pour camoufler, comme ça, ça fera un, un, un, le beau support. Puis voilà, un petit peu pour, pour l'intérieur. Euh, ça manque de lumière, ça manque de, de, dé, de détails. Hein. C'est très très vert, mais il y aura des détails au, au fur et à mesure. Voilà, on essaye un petit peu de faire comme on peut, mais c'est déjà sympa. Au moins, c'est habillé. Et puis la sortie, là, il y a un qui a bougé. Toujours aussi sympa. Tac, on passe par là dans la verdure. C'est toujours cool. Avec euh, petite photo souvenir à la fin, ça pourrait être assez sympa. Euh, voilà un petit peu pour ce que j'ai fait en off. Je suis assez content. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis ravi. Euh, je, suis, je suis absolument ravi. Voilà. Donc là, on va ouvrir aux visiteurs. Déjà, euh, j'ai mis cette attraction jungle au prix de 13,50. Et la cascade, je l'ai mis au prix de 11,50. D'accord euh, donc on verra si ça, si ça fonctionne. De toute façon euh, ça ne peut que fonctionner en l'état où c'est, je veux dire c'est le meilleur parc d'attraction que j'ai fait jusqu'à présent alors qu'il n'y a que deux coasters. Euh, maintenant ce qui va s'agir ça va être les services. Donc les trucs les très importants ça va être tout ce qui va être premier soin, tout ce qui va être boisson et tout ce qui va être toilette et distributeurs de billets également. Alors l'entrée du parc j'ai pas envie de la faire forcément tout de suite. On la fera peut-être un petit peu plus tard. Euh, là j'ai vraiment envie de m'attaquer au service, c'est le plus important. Il euh, faut savoir que les visiteurs qui vont venir, d'ailleurs on va limiter l'entrée du parc. Mais ça va être les bêta testeurs Voilà j'appelle ça les, les bêta testeurs On va directement limiter les entrées du parc D'ailleurs si c'est possible Entrée du parc Cet objet est verrouillé Ah oui on peut pas changer euh, Bon l'entrée est gratuite Mais on peut pas euh... Ah c'est avec le mode scénario C'est avec le mode scénario qu'on peut changer le nombre de, de visiteurs Malheureusement on ne, on ne peut pas Donc, euh, Donc voilà un petit peu On reste dans le thème du parc en faisant ça Donc on va se faire Mais bien sûr On va se faire une partie centrale Une partie centrale comme ça avec justement tu sais une sorte de euh, tonnelle finalement en fait c'est ça C'est une sorte de tonnelle le truc Déjà on va faire 3 Du 3 sur 3 pour voir Hop, 3 sur 3 c'est quand même plus agréable 3 sur 3 c'est quand même plus agréable donc on va tout prendre On va rendre ça un peu Un peu plus centré euh... Enfin plus centré je me comprends hein. Voilà comme ça ça mange pas avec les autres feuillages Et là c'est plutôt pas mal ce qui fait que On va pas avoir besoin du parasol et ce qui fait que là au moins on va être assez tranquille et on va pouvoir faire quelque chose d'assez espacé, assez épuré. Un peu comme dans un restaurant. Superbe. Superbe. Ah c'est parfait. Tac. On va mettre un autre couple. Enfin une autre. Un, tout de suite des couples. Une autre table là comme ça. Euh, là sur le déco je vais pas trop m'avancer. Donc là on se retrouve avec euh, 9, 10, 11 tables. C'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est pas énorme, mais c'est pas grave. Là ici, il y a un petit coin d'ombre. Tac. Donc là, on va pouvoir mettre des gens là comme ça. On va pouvoir mettre des gens là comme ça. Hmm. Oh oui, comme ça. Parfait, superbe. Et là, comme ça, les gens peuvent passer sans problème de part et d'autre des côtés. Superbe Ça fait pas mal de petites tables, c'est cool. Donc là, on est quand même relativement pas mal. On va s'occuper du petit Snaku. Euh, donc pour le petit Snaku, comment on va faire On a dit qu'on allait faire ici. Donc on va faire « boutique et service ». On va faire donc, petite restauration, non euh, ça c'est attraction. Donc ça c'est restaurant, nous on fait pas des restaurants, nous on fait des petits snacks. Donc, on va faire un petit snack nourriture. Déjà, Tiki Chiki c'est parfait, on va le placer. Alors, attention à la route, j'aimerais bien juste qu'elle soit indépendante à la route. Comme ça on est libre de faire comme on veut. Donc on va mettre le t chiki -t Chiki en bordure, regardez bien. Comme ça, superbe. Allez, on va se à la fois utiliser la simplicité et à la fois la technique. On va partir sur de l'Adobe. et Non pas de l'Adobe, hein, qui est le logiciel euh, absolument. Alors, euh, du coup, là, on va mettre la façade, directement des façades sur chaque devanture. Ce qui est sympa aussi avec ce type de construction en Adobe, c'est qu'on va pouvoir créer un vrai bâtiment avec une entrée, des portes, etc. Donc, ça va être vraiment sympa. D'ailleurs, pour ainsi dire, vous savez ce qu'on va faire ça c'est les backroom, enfin c'est les backstage, personne n'est censé savoir. Mais le bâtiment des employés, on va, le, on va le prendre. Allez, on continue le bâtiment donc. On va pouvoir faire un, un vrai truc avec des fenêtres, etc. Oh, pour le restaurant à l'arrière, c'est parfait ça. Ça, ça va être pour l'arrière du restaurant, pour les évacuations d'air, etc. Donc, on va placer ça en attendant euh, comme ceci. Voilà, alors il n'y a pas vraiment de symétrie, donc comme ça. Euh, et... fenêtre ici, je vais carrément mettre la porte là, porte droite donc hop, on va la mettre là bien collée on va la faire passer euh, dans le bois tout bien comme ça tac, pas qu'elle vole quand même ce sera un petit peu ok et on va mettre la porte gauche directement à sa gauche bien sûr et là ça devrait pas poser problème, oh c'est parfait même ok bon ça c'est le classique avec les constructions en adobe hein, mais bon au moins ça, ça permet de rajouter quand même du, euh, du relief Donc c'est de faire ça finalement de chaque côté Alors là c'est pas possible c'est que pour le côté gauche Ok donc là il faut que je fasse pareil euh, attends ça c'est quoi ça Angle supérieur haut Donc on met celui-là ici Voilà Tac on rajoute les petits panneaux publicitaires Pour, euh, pour que les gens soient pas perdus Bon là c'est quand même vachement gigantesque euh, On va mettre des lumières oh là là en néon Oh, oh vous, vous savez que j'adore les néons Donc franchement ok euh, là c'est quoi c'est hot dog donc là hot dog comment ça ah voilà ça me rassure donc pareil on va pouvoir mettre le, le euh, au vent directement tac du coup j'en profite là je mets des petites bouteilles chez euh, les euh, salariés du coup euh, euh, comment on dit non chez les salariés oui mais comment on dit chez les saisonniers voilà je suis en train de mettre des petites euh, boissons parce que on va bientôt ouvrir le parc aux visiteurs les amis donc on continue par là, voilà un petit peu ce qui se passe ici. Euh, assez original, je suis content, regardez j'ai fait les, les panneaux au mur la Chief Beef. A la base c'est pas du tout fait pour, donc ça ce qui est sympa avec euh, ce jeu, Voilà, c'est qu'on peut vraiment tout transformer comme on veut. Parce qu'à la base, regardez, c'est un panneau mural qui se met comme ça, tout simplement. Vous voyez, donc je l'ai rendu euh, bah absolument différemment. Euh, voilà, donc là il y a des petits panneaux de promotion que je mettrai un petit peu partout euh, dans, le, euh, dans le parc. Et, euh, petite parenthèse, j'avais oublié de vous dire... J'ai pu rajouter des euh, dodans, hein, voilà, des ralentisseurs, des speed pumps. Donc je les ai mis aux endroits stratégiques euh, De sorte à ce que euh, tout se passe au mieux Dans le parc Voilà un petit peu, ça avance Ça avance, ça avance, je suis assez content Je suis assez content, alors il faut vraiment savoir Les amis que c'est très dur de trouver un De trouver des, des Toits qui vont avec euh, Ce que tu veux faire, déjà en... des toits En Adobe ça n'existe pas sur le jeu Je ne sais pas si ça existe dans la vraie vie, j'avoue que je... je connais pas et il n'y a vraiment pas le choix comme j'en ai spécialement l'envie. Donc je me rabats sur des tuiles. Euh, je me rabats sur des tuiles. En vrai, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Faut voir un petit peu euh, comment faire. Et vous voyez, il faut un peu faire ressortir le truc. Sinon, ben, sinon ça, ça va faire moche. Donc c'est pour ça que euh, voyez, si tu fais comme ça, ça va faire moche. Donc il faut vraiment faire ressortir le, le bordel. Hop, allez, la hauteur de la grille. Faut jouer un petit peu avec. Voilà on va partir sur quelque chose comme ça On va bien voir ce que ça va donner De toute façon si on n'essaye pas on peut pas savoir Et là faut faire déborder là Ouais là va falloir faire déborder ça me plaît pas Donc pour faire déborder euh... Tac on va faire déborder de De euh... bah jusqu'à là quoi du coup Au moins ça, ça a son sens d'avoir ce truc là Ouais parfait voilà donc là on se retrouve avec Quand même un truc assez Assez, assez sympa quoi on a une petite fenêtre ici, donc là, il faut s'imaginer que l'intérieur, c'est des cuisines à fond, les ballons. Malheureusement, on ne peut pas non plus tout faire, faut pas déconner non plus. Hein. Euh, là, les employés vont pouvoir rentrer euh, ici. Là, on va pouvoir mettre un nouveau, euh, un, un nouveau service, on va voir lequel. On va, on va y réfléchir. Par contre, par contre, par contre, Ah oui, est-ce qu'on peut mettre une cheminée, quelque chose comme ça, pour l'évacuation de l'air Oh, mais bien sûr qu'il y a tout ce qu'il faut. Cheminée en fer, il hein, hein. Ah, cheminée de caserne des pompiers, c'est parfait parce que regardez, c'est absolument de la brique la brique, on va mettre la même couleur Et ça peut être vraiment pas mal Alors, hé, hey, on va d'ailleurs faire un truc super stylé On va faire un truc super stylé L'évacuation de l'air, regardez On va carrément créer une évacuation d'air En faisant comme ça, regardez Ah oui, non, mais non Ah, voilà Vous voyez ce que je veux dire On est en train de... C'est ça ce qui est beau avec Planet Coaster C'est qu'on peut créer des trucs à partir d'un truc qui n'a rien à voir Alors, la brique, est-ce qu'il n'y a pas moyen Eh ben voilà voilà, histoire sorte que tout soit à peu près de la même couleur Tac, j'en mets une là J'en mets une autre là Directement, tac, je vais d'ailleurs aligner sur l'angle Et la retourner dans l'autre sens Et je vais En placer une ici encore Évidemment on fait pas ça du côté Où il y a les euh, visiteurs qui euh, mangent Etc parce que c'est assez terrible On va bien sûr ajouter des cheminées euh, D'évacuation D'air, alors là le problème c'est que Est-ce que c'est réaliste ou pas parce que là il y a le toit juste au dessus donc clair, je sais pas du tout si c'est réaliste Moi je pense que ça mange pas de pain Oh bah je sais eh hey, Magnifique on va faire le café ici Bien à part tu sais Voilà bien le truc euh, qui, fait, euh, qui fait toujours plaisir le petit café euh, Voyons voir un petit peu euh, ce qu'il nous propose là Pour le café là. Euh, Street Fox Coffee Alors le café allongé sucre lait euh, pff, Je sais qu'il y en a qui aiment bien le, le, La crème mais alors le reste on va pas mettre Double expresso, sucre, lait, crème Et pareil pour le cappuccino, sucre, lait, crème On va pas faire de mocha Et on va pas faire de déca Et je pense que c'est plutôt pas mal Ok donc là on a déjà des bons services Pour pouvoir ouvrir le parc d'attractions hmm. Non oui, non, non, on va rester sur, sur un truc comme ça Mais on va le, lui réduire la taille quand même C'est pas la taille qui compte et voilà le travail Et là on est sur quelque chose d'assez sympa Et du coup à partir de là On va pouvoir placer le petit menu là Les gens vont pouvoir lire à l'avance ceux qui voudront euh, acheter pour, pour ce qui va être l'eau ben Pour la pub on va la mettre là Comme ça les gens ils savent qu'il y a de l'eau ici Chief beef c'est aussi le menu On va dire d'accord Donc le menu il va être juste là Et puis là j'ai pas besoin de mettre cette pub là Et là on a un truc qui est quand même relativement cool on a un truc qui est quand même relativement cool. Et ben les toilettes, on va les laisser à l'entrée temporairement également. Donc comme ça, on a vraiment notre entrée du début. C'est euh, temporaire. C'est juste histoire qu'il n'y ait pas de drame, qu'il n'y ait pas de blessés Et que les gens puissent aller aux toilettes sans problème, tu vois. Donc là, je vais juste relier sans que, ça passe... sans que ça pose problème. Vous voyez, je peux de nouveau recasser si je veux. Hop, je relis les deux toilettes. Tac, tac. Et donc là, si j'ai besoin, je peux normalement enlever l'allée. Et ça cassera pas. Ok. Les amis, est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on ouvre le parc Ok bah voyons voir Voyons voir maintenant la réaction des gens C'est une expérience est-ce qu'ils vont rentrer dans le parc ou est-ce qu'ils vont faire demi-tour Après c'est gratuit les gars L'entrée elle est gratuite donc qu'ils fassent pas chier Ce serait débile de leur part qu'ils fassent demi-tour Moi je pense qu'ils vont kiffer Donc là ça leur fait quand même pas mal de marche euh, juste Est-ce que c'est gratuit Oui les toilettes C'est gratuit ok Eh bah tu sais quoi les, gra... les toilettes on va les mettre à 2$ Euh 1$ dollar pardon non hey, mais je suis, un, je suis un rat moi 50 centimes Pour le moment parce que ça, ça, ça nous permet de faire évoluer le parc Et les premiers secours 1 dollar mais C'est euh, remboursé par la sécu Alors les gens sont en train de venir par millions par contre hein. Je sais pas c'est quoi la capacité du parc Mais euh, ils viennent par millions Voilà On va pouvoir voir un petit peu Les, les avis des gens Plusieurs attractions n'ont pas d'entrée Oui c'est les attractions qui sont là hein. Je vous rassure donc là ils sont en train de se précipiter. Là ce qu'on va pouvoir faire c'est embaucher directement euh, du personnel qui va nous être très important. Ça va être l'agent de sécurité parce qu'on n'a pas de caméra de surveillance encore. Euh, deux agents de sécurité ça fera bien l'affaire. On n'a pas besoin de plus. Je pense parce que le parc part pas encore dans tous les sens. Donc c'est déjà pas mal. J'ai complètement oublié de mettre les poubelles parce que c'est bien beau d'accueillir les gens, mais s'il n'y a pas de poubelles, on va pas aller bien loin. Donc des poubelles en rapport avec la jungle, euh, donc des poubelles tonneaux, ça fera pas l'affaire. Par contre, dans l'ambiance aquatique, ça, ça fera l'affaire, donc on va mettre une poubelle tonneau ici. On va mettre une poubelle tonneau peut-être là, ça peut être sympa. faut pas trop les espacer, quoi. Euh... Et dans la file d'attente, si jamais il y en a qui mangent des bonbons ou des trucs comme ça, ça peut être pas mal de mettre une poubelle. On peut pas mettre de poubelle dans la file d'attente, ok. Bon bah ce sera, ce sera déjà ça. Pour ici, qu'est-ce qui aurait bien comme poubelle On a une poubelle western. Alors c'est western mais ça on n'est pas obligé de le savoir. Vous voyez, ça rend pas mal le bois. Ça j'aime bien. On va mettre une poubelle ici comme ça. Donc ça va être les poubelles principales. Et ça tombe bien, regarde. Comme ça. On va mettre une poubelle ici. Et une là. On n'est jamais trop prudent. Au niveau des... Au niveau des... De la nourriture, on va mettre une petite poubelle là. Tac. Une poubelle à la sortie. J'espère juste qu'ils vont pas me renverser. Et là, à l'entrée, ouais, il serait capable de m'en... De m'en foutre partout. Donc on va mettre ça là. Euh, donc des agents d'entretien également. On va embaucher rapidement... Euh, technicien de surface j'en ai déjà un Je vais en mettre un, un deuxième Ça devrait suffire aussi je l'espère et, euh, et puis voilà Les gens sont en train de, de rentrer tranquillement Donc voilà les amis un petit peu les avancées du parc On a vraiment bien avancé je suis très content Moi je vais vous laisser là dessus Et je vais vous laisser sur des, des belles cinématiques Alors les employés sont déjà en train de prendre leurs vacances Non mais ils sont déjà en train de fermer quoi Vous avez pas l'impression de Je m'ennuie à mourir Mais va bosser mais va bosser Attends mais alors madame, madame s'ennuie, mais elle va même pas bosser. Alors ça, c'est par contre c'est terrible de, de, de, de fermer le de fermer les stores au moment où les visiteurs arrivent. Alors attends. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, comme ça on est tranquille. Ils pourront tourner. Bon Oh bah c'est superbe, les gens arrivent. Les gens arrivent, c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai hâte de les voir rentrer, euh, je l'espère, dans les coasters. Ce serait vraiment pas mal Mais j'ai l'impression qu'ils vont y aller Donc c'est juste parfait On va pouvoir voir les petites appréciations Ils sont en train de se ruer Oh la queue Oh c'est ce que je voulais voir ça Ça ça met le sourire ça Ça ça met le sourire du coup Ça me permet de me rendre compte Voilà qu'il va falloir faire ça pour éviter les problèmes Ah oui le mieux ce serait de faire ça Tout à fait tout à fait, tout à fait. Allez, super Les gens vont déjà se poser tranquillement. Parfait. Euh, Là-bas, ça va aller dans les coasters. C'est déjà en train de se poser. C'est génial, je suis trop content. On peut regarder la vue d'ensemble. Bon, la satisfaction pour le moment, ils n'ont pas encore goûté au plaisir. L'entrée du parc est gratuite. Ça manque d'attraction pour le moment. Cette boutique a l'air pleine, Bah, c'est normal, ça vient d'ouvrir. Il y a plein de gens. Donc, les appréciations négatives, c'est en rapport avec... Euh, euh, le fait qu'il y a beaucoup beaucoup beaucoup de monde Donc c'est tout à fait euh, tout à fait euh, ok quoi Voilà les amis Allez j'espère que vous avez kiffé cette vidéo On se quitte avec des petites cinématiques N'oubliez pas le pouce bleu Vos commentaires pour euh, vos idées euh, générales Si vous avez des, des petites astuces Pareil j'ai rajouté de l'aération ici Voilà je vais vous montrer Je vous fais plein de bisous C'était Mkolo Et ciao tout le monde Have fun